Si tu veux trouver des produits à vendre sur Amazon FBA, je vais te donner mes meilleurs conseils. Le commerce en ligne peut être un domaine compétitif et difficile, mais il existe des moyens de réussir. Mon premier conseil est de te concentrer sur les produits de niche. Les produits de niche ont une concurrence moins élevée, ce qui signifie que tu pourras plus facilement te différencier des autres vendeurs et te faire une place sur le marché. Cherche des produits qui ont une demande spécifique et qui ne sont pas facilement disponibles ailleurs. Mon deuxième conseil est de faire des recherches approfondies sur les produits que tu veux vendre. Il est important de comprendre les tendances actuelles du marché et de trouver des produits qui ont une demande croissante. Utilisez des outils pour analyser les volumes de recherche les reviews des clients et les tendances des réseaux sociaux. Ces informations peuvent t'aider à prendre des décisions éclairées sur les produits à vendre. Enfin, le dernier conseil est de vérifier la concurrence. Si la concurrence est trop élevée pour un produit en particulier, ça peut rendre la vente difficile. Assure-toi de connaître les autres vendeurs qui vendent des produits similaires et analyse leur positionnement et leur stratégie de marketing. Tu peux également rechercher des moyens de te différencier en offrant des services supplémentaires ou en offrant des prix plus compétitifs. En suivant ces conseils, tu pourras augmenter tes chances de succès dans le commerce en ligne. Il est important de rester concentré, de continuer à rechercher et à être prêt à ajuster sa stratégie en fonction des tendances du marché. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la bio pour plus de contenu sur Amazon FBA.